Un des dombo d'ombre, tout cuit à une place y a bande de coups sous sous, bon tu réunion, y a mis salan abino kakay, y a francophone bon, tous en actualité y a mort, y a allé molot, tu y en a bien une, il a tenu à un apôtre, au moment d'embobiner ok nous zinda c'est nous zinda. Ok merci quand même, l'ingo poser une question. Tout d'abord, question là me en paix, c'est un véritable résistant patriote. Si t'as soin l'émolot au format, biso bas résistant, tout ça mm -hmm. euh, touché mais. Je qui j'avais jamais continuer toujours qu'on perdre la cabane. des aussi longtemps qu'il toujours ça les locaux pour le système imposé à Bon, si sur toujours tout, tout, tout, tout la camion de près de loin. Donc moi même je parlais avec lui deux fois et, dans, son, dans son téléphone au moment où il est vraiment sérieusement malade. A expliquer que la réalité est mes chouchous au bien monté eu la formation formations dans 200 n'amo quatrième poisson a yé Pasteur Nabino bobinga ouais donc Mukuna je pense que Mukuna ceux qui vraiment un vrai serviteur dédié ils va comme une vérité parce qu'ils sont venus ils savent vérité nous on la vérité Mukuna il y a assez Pasteur Mukuna soit disant Pasteur donc situation va changer va à Kanambe et Somba va pasteur à l'opcouta et Somba va médecin à l'opcouta et ça dans un groupuscule monde où il va médecin, il y a, ba a l'opcouta basa dans l'hôpital général, basa à euh, l'oufanyom, basa dans la clinique euh, Ngaliema basa on a basa ba spécialiste, il y a beaucoup d'autres, déjà basa à la ba liste noire bateau dans ba et politique politiques qu'on donc mon kouna, pasteur mon kouna, à y a où il y a parce que, à on a remarqué qu'il y a un poison dans notre a traitement et quand on a faut que ça suivi. Il y a le Donc, il y a des gens qui sont déjà pourris dans le poison. Quel que soit, partout, place nous a des gens qui touchés. Même l'environnement, il des espions. Donc, il faut éliminer physiquement. j'ai gestes, c'est ce qui n'est pas il on a surprise qui qu'il les poisons, ils ont pas qui transportés dans Les médecins ont été la les médecins ont été recommandés par les Donc les équipes qui ont des médecins qui ont des poisons, ils ont travaillé dans le gouvernement et l'occupation. Donc c'est ça vraiment qui est toujours ça, pour qu'on pour changer le système on est dans le cas de Bokkawna Et surtout, pour voir une posture où il y a une élection pour qu'il y ait Parce que le peuple Congolais, vraiment, aient la souffrance C'est ça qui est le mot de tonnero, qui sont même représenté encore Tout ça vraiment touché au père de Bato Baza important, Bato Baza un souci en Congo, qui n'a pas envie de dire souci Oyo Donc, c'est ça qui est tout vraiment touché. Et on a moi, na, bande -ko, a toujours le d'être pour avancer. Bon, bon, bon, bon franchement, je suis a une faire des déclarations officiellement qui va des concertations dans le gouvernement et l'occupation. Au peuple congolais, tout en dans Et ça, c'est un grave basaraki Et en plus, va Parce que le monde est en train de faut faire les gens Il faut que de vendre à parce que nous a travaillé sur sur 100% d'informations, oh yo et à rapidement la cati la souche y'a pas collaboré 80% de tout nous avons couru en sur 100% oh il est carré pour la 80% de tout nous avons couru en ango prévaler bas ça ba, la réunion la mmh. cité de fleurs on a quelque part dans la cité de fleurs mm, pour nous aujourd'hui la discussion n'est ni bateau bago ni donc pour nous bas on a vraiment bas 56 millions maman à touche mm, parce que besoin considéré bien noté parce que considérer la communauté, il y a déclaration pour rien. Donc je père de la crédibilité surtout dans le niveau de la communauté à la diaspora. Ils ont vraiment libéré, Parce que résistant, c'est d'avoir facilement Mon facilement Parce qu'il y a moins de crédibilité à tour. Parce que la crédibilité à très précis. Ils là, a là, toujours dans la Donc mon suis toujours là pour les derrière Joseph Kabila. Ce qui est aujourd'hui, de et comme autre trahison en plus Kanam me fait rouler mon avion moi été et basa même pas la personne à moi tout d'abord bateau bazar pour inviter Bruno na soi disant concertation Martin dit Bruno même pas invitation bazar même pas en fait la billet il y a basa même pas la billet avion d'un bureau s'est retrouvé dans Kinshasa chose évité tant que bazar déjà dans ma passeport na ma visa pardon soit dans ma visa ou après sur mon ambassadeur en ambassade il ya a na y évité mais c'est leur information au a dans parce qu'ils vraiment bien placé, ils bien placé. Sur 100%, ils ont quand même atteint la 80%, même 85%, ils ont la information. Ils ont touché la ici, ils ont vénéré le grave, on dit, mais on dit, au moment qu'ils tu sont pas les aussi le qu'ils ne sont pas les moutons à la tête, qu'ils ne sont à sont Donc c'est ça qui mais toujours la résistance, l'idéologie de la CBC, qui est Hippolyte, Canab, dans tout parce que c'est inacceptable parce que ça fait maintenant trop quatre fois que déjà permet de faire cannabis et certaines bande peuple congolais a souffert. souffrir la réalité qu'il faut que nous devons dans le terrain, le peuple congolais a abandonné. Les politiciens bah ça la politique pour ne pour pas Mais vous a besoin de la toujours dans le monde. besoin de commerçant, politique pour protéger les intérêts personnels. personnel. Mais ça, pour le peuple Et c'est ça qui va accompagner l'occupation Et ça, l'extermination va Congolais. Donc, nous avons besoin de la il toujours à résistance, a toujours à résistance, la Pour il a de la si vous avez des la population, ont fait des choses, vous avez des gens la population Jésus-Jésus, l'air ne n'est pas le grand Satan, le Foucault Mélié, le Bambombo, même l'auteur, le bateau, le chénacine, le moloto, le poison, le siko, le bâton, le bâton, le bâton, le bâton, le sali. le bâton, le le sali le le sali. Oh, bon, d'accord mon peuple on a euh, le peuple est déjà ça à sa euh, mm. peuple à a non, a la quantité de distraction mon beau parce qu'il n'a pas chrétiens. chrétien n'a pas marre en autre dans vraiment chrétien pratiquement je crois en Jésus Christ comme mon Seigneur le Sauveur je pense que évangile n'a pas grand chose qui mal fondé par commerçant par bah, ex inganga bah, par comment dire la pasteur surtout aujourd'hui bah, par coidentifié il y a vrai n'a y faute. faux et tellement par bah, mon Dieu tout l'évangile on mais il y a qui ont mettre des tellement qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des ont fait a qui ont fait des même, la ont fait des ont fait esprit choses qui ont Congolais, tout a qui ont se des à qui à fait des ont fait des choses qui ont fait des qui ont les des choses qui ont fait qui ont qui c'est ça que congolais a a pé, congolais a les congolais, ont vraiment l'esprit, à sacrifice les congolais à était, mais congolais à l'église, mm. et c'est ça qui est à mon nom, les Rwandais ont toujours en vie de loin. Ce que tu as dit, tous les Congolais qui ont bat, bat, dans la city ils ont dialogue ils ont global inclusif Est-ce que vous pouvez expliquer que les Congolais n'ont pas besoin de force Azaté. Ah, mais ils ont dans la fonction. Quand on a fonction, a une fonction de la fonction de la fonction de la le 20 la fonction de la fonction bureau, la fonction de la fonction de la fonction de la fonction vision, de la fonction de la fonction la le de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction de la fonction de problème de de la de la la la défense et sécurité. Les Congolais n'ont pas tellement de des le monde les gens ce les qui groupe, qui sont dans le groupe, ce sécurité. Mais gens qui sécurité dans ce sont les le groupe, ce sont les gens le groupe, ce sont les gens le les gens qui sont dans le groupe, ce sont les le groupe, ce sont et qui le les gens les il la Ce qui c'est fini. y a la C'est ça qui est l'opposition qui va tourner la la c'est ça qui est l'opposition. Donc le problème, est que résistance. Et le résistance et il y a des sans esprit zéro résistance ah. et idéologie idéologie tant que c'est le gouvernement qui est occupé objectif n'a vous donnez fois le est au ticket on a on toujours d'enfoncer les forces mais sauf aujourd'hui tâtonner aujourd'hui sa position, c'est ça Le discours est à le le discours est résistant il y a résistant le discours et opposition le a comme la discours est à le discours. est c'est ça qui est autres qui ça qui vraiment myrte donc Discours et résistance, il y a toujours une résistance. Hippolyte Kanam est abîmé par et ne change rien. Et Mouta que le ne change rien. Le problème des Awana, tout le monde est musique mais il mon côté. a sur les villes de Tout a besoin de libération au Congo et Hippolyte Kanam n'a un système qui faut pas C'est ça qu'il y a dans a toujours travailler, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, oui, euh, te comprendre un peu de quel point, point de vue aux anomalies, mais c'est que tu commis à l'ère des concertations nationales. Mm -hmm. Tout le monde est assis à Télémy il qui est le gouvernement et Union Nationale. Et ça, là, il la Ministre. Est-ce que la situation est risquée de jouer le jeu à Kanambe pour pousser pousser l'élection au-delà de 2016 Donc, continuer à perpétrer l'occupation de l'Union Bon, on va déjà dans un de résistance. Tout d'abord, déjà demander à Kanambe à 2016 l'État Hmm. Parce que si on a dit que le mandat canadien, est l'élection en 2011, donc a été pas des le donc on mandat en train de se faire, Donc, gouvernement, le gouvernement français, le gouvernement français, le gouvernement français, le gouvernement français, le gouvernement le gouvernement le le gouvernement le le gouvernement le le le gouvernement tout à fait. Donc comprendre Mexico a un plan d'action pour mobiliser les troupes mm, <cadémie> et zanmengeni. Mode d'action au Surtout au de la résistance. Mon frère, plutôt perdre espoir. Comme on un pas encore le même congolais. Les Congolais, les Congolais, niveau autres, ils discutent toujours les amis, Parce que, si on ne peut pas discuter des alliés, est-ce qu'il y a des gens qui ont un mot à la porte aussi Les Congolais qui ont une musique, qui passent qui déjà à les à libération. Parce que, tout d'abord, le peuple congolais, j'allais lié mentalement. Parce le peuple congolais va signer, on va Donc, le peuple, on n'a même pas aussi à C'est plus grave. Tu Malgré mon aussi il mais a puisque la puisqu'il a pression. Il entre les égyptiens. Il a changé mon barrage. Il a mon Il a changé a Mais pourquoi on a c'est les la C'est ça qu'il Oui, bon. Si, si, si. Bon, tout le monde si les robao continuent à l'idéologie à la vérité des urnes, si les continuent à réclamer la vérité des urnes, ils ne sont les été Ils ne sont pas De toutes les façons, vérité des urnes. Ils Faut faire. C'est pas qui ont été réclamés. Ils ne sont pas les quand même veut beaucoup aller qui avait que nos élections les équipes tricherie salamagne élections mais après t'es quand même c'est ça le gouvernement est-ce que vous tenez mon ayo kaba vous touiez beaucoup aller qui avait oui effectivement élection au yo front de salamaki mais à ça le gouvernement pas prêt à serment donc moutou touye au ça vous ma mm. cas quoi quand même veut nous remet logique c'est ça si quoi yo voyez biso bande co bazar co réclamer vérité de Dieu. d'ingénie n'accord on a hambre n'a conscience n'aie ayez donc jamais mon tour, Si vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des pas vous avez des le vous avez la amis, de la des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, vous la des amis, vous avez Pourquoi? amis, Parlement. Non, histoire en vérité, les zéros, il faut oublier, mon frère. C'est déjà passé. c'est déjà passé, Il faut oublier. Le problème, y a quand même des cette... problème en vérité, des zéros. des problèmes à l'élection. Mm. C'est un imposteur, Aza par la force. Quand les gens qui venir, ils vont père. ils vont venir, ils vont ils vont venir, ils vont ils vont venir, ils vont ils a ils ils ils il ils ils n'ont même pas ma la politique, c'est vrai, parce que ne sont pas au Koufa. Je c'est mon frère. Il faut oublier ça, il faut oublier. Tout Oui, mais si que tous les monde qui, malgré tout, tu as Koufa toujours dans l'Est, et puis M23, a menacé à reprendre Goma. Donc, na niveau na Bino, qu'est-ce que vous faites un peu pour essayer de changer cet état des choses Non, en fait, dans euh, la position la biso, M23 est le mm. M23 est politique. Les politiciens ont l'opposition dans le Congo. l'opposition Congo. le Parce qu'ils sont conscients que baza, M23 existe. Akate. M23 est le politique. dans la télévision. Ils télévision. Le problème est que les sont dans le Congo. C'est clair mon frère, ce que le voit pas comme il faut contre eux, non, ça c'est la vérité Dans l'Europe qui il y a un posteur comme Kanachien mm -hmm. automatiquement, a on légitimé et valorisé Donc, moi, je ben, on a vu de ça, je euh, ben, euh, ça, je Congo, ça, je veux Donc, ouais, donc, le monde, donc bah, MLC, le parti politique, ils ont été coopéré dans le Congo Donc, ça veut dire tous les partis politiques qui sont en opposition bah ont légitimer bah, les mm rwandais. -hmm. C'est clair mon frère, il ne faut pas marcher les mots. Tout parti politique, soit disant, bah, opposant, qui mm -hmm. bah, sont légitimés l'occupation, mm -hmm. bah, ça va bah, rendre force, bah, soit, mm -hmm. ça va en faveur, ça va éliminer des mon ça va extrémiter les mm -hmm. bah, bah, Congolais. Parce qu'ils ont opposés contre eux, ils bah, bah, ont s'imposer contre les ménages, ils ont rempli leur coche, ils ont bien la poche, c'est un bien faire. Ils ont déjà tant miel. Mm. Attends, moi on a mis l'a ramené là, je voulais m'envoyer au père de ma femme, bah mais l'a, la ramené <rire> Ça c'est l'opposition. Ah mon frère, il faut pas il faut pas blaguer <rire> avec les gens mon frère. <rire> Tous les opposants basan à Congo, ce sont des traîtres. C'est clair. Parce que tant il y a des <traîtres> mm. ouais, ouais. Que vieux, le besoin opposant, l'occupant, mm. automatiquement communale. On se trahit. Donc bah moi, on va violer ça, ça, mon Congo, bah opposant, bah, on bah, a bah, un bah, jour il faut bah, le gaver. expliquer le peuple. Mm. Parce que c'est la composition contre qui. Parce que si on dit opposant, mon après monsieur tout expliquer la vérité avec ouais. ouais. a dit que il a dit que non, il a pour la balade dans a dit que tous les a qui non, il a dit que non, il a dit que non, qui la dit de non, il a a a dit que a congolais, que pour a la du combat à onakati il y a l'Europe, dans le monde entier, bon, tu es là, Martin Luther King, l'huile et je moi, et Bélé, alors je suis en train de se faire, je suis un peu Bon, euh, soirée. On va comprendre la question. Je pense que nous allons répondre. Tout d'abord, ennemi, <coughs> n'a jamais battu parce que est ça a qui est <coughs> l'a battu. Mais là, mon peuple monter le Congo. Et pourquoi, on ne pas que tout <coughs> le monde a en n'a posté parce est occupé. tout d'abord pas été que non, pourquoi la massacre est aussi la télévision de démissionner au On dit que ça, quand même, on a crédibilité. Crédibilité, vous à la place. On a. il que nous avons à soit disant Parce que, qu'on a à député, on a raté, son que député? Le la massacre est aussi la télé peste. Mais là, démissionné, dans le On dit que moi, Valère, moi, Pourquoi la démissionner la Il y a des gens qui ont un gouvernement qui va se le poste et lâcher parce que fait viol, moi je sais mal Ce sont les opportunistes. Il n'y a pas de problème, il y a salarié. Nous Et en plus, on a voyagé déjà plusieurs fois. a courté, dans le Congo. a rencontré des gens Et ça obsède tout quand c'est sur les terrains On comprend qu'il va te bien pour non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Bah, tout le monde a dit que c'était un peu que pas il y a Moi, je suis bien informé. L'idée de ça, c'est sentiment. Donc, on voit que les gens un suspect, mais les mais de par ignorance. Ce n'est pas normal. Parce que les gens congolais. Mais sont congolais. Ils congolais. Ils sont congolais. Ils sont congolais. le sont congolais. congolais. Ils sont congolais. Ils sont ça Ils sont congolais. Ils sont congolais. Ils j'ai beaucoup Ils sont congolais. congolais. Ils sont congolais. un congolais. Je suis un congolais. La Belgique, on a déjà de... plusieurs fois. Et ont un bateau ils ont un bateau à un bateau ils jour, na tout ça Parce que problème, ils ont un bateau besoin sentiment. Les couleurs à et ils ont bien, ils ont bien, ils ont bien, ils ont bien, bien, ils bien, vous pouvez vous présenter, des pouvez vous présenter. biso pouvez vous biso Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous vous présenter. Vous vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous pouvez vous Vous pouvez vous Vous pouvez vous Vous pouvez vous Vous pouvez vous Vous pouvez vous Vous au moins mm. problème, y un sentiment j'ai beaucoup c'est qu'il a un virus est en résistance. j'ai un peu de choses que j'ai Il y a Et j'ai beaucoup tambola. Et j'ai de à Mais mm. à côté de il a la résistance. Si vous avez le porte à fond, il faut vous avez le porte Mais c'est que vous Mais problème. Vous avez un problème. de avez Vous avez eu un problème. Vous avez mis problème. Vous Vous avez eu un problème. Vous avez eu Vous avez Vous avez eu la Vous avez eu un problème. Vous avez eu Vous avez eu un Vous j'ai de que les lois de la concertation des vidéos Réaction vidéo. pas d'années Bah tu vas présenter la peu publiquement Que ne Mais pas sur ça Mais vidéo, Pourquoi vous C'est ça Sentiment, fanatisme, régionalisme Ils n'ont pas Ça c'est pas normal j'ai coco à ça a depuis Kana. Dieu regarde qui j'ai coco. ne la déclaration, Non, je ne pour satisfaire le gouvernement qui pas Est-ce que ceux qui ont dit bien les qui Rwandais ça Non, à Zakar parce qu'il est Rwandais, né grandit Rwandais. Oui, mais tout le monde a le même Batouana, bien qu'il s'est révélé que Bazana a tort, mais Balansa qui fait toi contre eux, il y a un certain moment. Oh non, au interdit d'arriver à Bruxelles parce que l'Inek a révélé conscience il y a Batouana. Il y a une interdiction Bazana la Belgique. Il y a une interdiction sur la Belgique. Il y a une interdiction la Belgique. Il y a une interdiction la Belgique. Le problème est que toujours mais... le monde des droits la liberté d'expression. Ce mon nom à maman dans y a pas de contradiction. dans Au final, le non. on a clarté. On Il a ma famille. La cachette on a la conscience. La mais tout le monde a pour nous. Tous les on a clarté. Tous les Mais non. Ce clarté, tout Obama, Baba Yaga, Zaire, Amérique, non. de naissance, a a mais, toujours ça, pourquoi? Non. oui, chose d'accord, on a proposé oui, à mais ça n'a prévu, au fil fait, Pourquoi toujours on a clarté, ma toujours Donc, si on dit, pourquoi a dit, d'accord, on a battu, a battu, d'accord on a battu, on on a en on a battu, on a battu, on on a on parce Après ma résistance, je suis en train de faire des choses. de Oui, Oui, pour qui en Belgique, qui coordination, ils au boule. boule. est coordinateur donc... il y a déjà, mon travail ok, pour ces position. Et c'est parce qu'il y a une élection, Élection, il y euh, a une élection. Il y a il y a un Parce bien. ça ils pas normal. le problème, libération, et Ok. Merci, ils Merci. To